Bonjour à tous J'aimerais commencer cette vidéo en vous montrant une autre vidéo La forme un peu étrange est une cellule qui a été infectée par des bactéries, les petits ovales noirs qui se déplacent. Il s'agit de Listeria monocytogenes mesurant quelques micromètres de long. Il existe une dizaine d'espèces parmi les bactéries du genre Listeria, mais seule monocytogenes est pathogène pour l'homme. C'est de cette espèce que va parler cette vidéo, même si je l'appellerai Listeria tout court pour aller plus vite on trouve des Listeria un peu partout sur le sol, dans l'eau, sur les végétaux et chez de nombreux animaux Autant dire qu'en pratique, on en mange souvent On estime que Listeria s'installe temporairement dans les intestins de 7 personnes sur 10 et la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte Pourtant, je vous disais que cette bactérie est pathogène pour l'homme Lorsque quelqu'un est exposé à une dose trop forte de Listeria cela provoque des troubles digestifs de type gastroentérite. C'est désagréable, mais pas très grave sauf chez les patients fragiles comme les nourrissons et les personnes immunodéprimées ou âgées Dans ce cas, la listeria peut provoquer une maladie la listériose, dont les symptômes sont plus sérieux La bactérie sort alors de l'intestin et peut atteindre le système nerveux central notamment le cerveau Cela provoque des septicémies éventuellement associées à des méningites et peut entraîner la mort des patients Chez les femmes enceintes, la listeria provoque des symptômes proches de ceux de la grippe mais peut entraîner de graves complications de la grossesse voire la mort du fœtus Oui, tout de suite, c'est plus impressionnant comme maladie Mais pas de panique Les cas de listériose sont très rares, moins de 300 par an en France Pour l'éviter, il suffit de respecter quelques règles d'hygiène alimentaire et, si vous faites partie des populations à risque, d'éviter de consommer certains aliments En effet, la quantité de listeria est très contrôlée dans l'industrie agroalimentaire et la plupart des aliments ne sont pas mis sur le marché s'ils en contiennent même s'il y a quelques exceptions La listeria est sensible à de fortes températures et est donc absente des aliments cuits On peut par contre en retrouver dans la plupart des produits alimentaires qui n'ont pas été cuits comme la charcuterie et les fromages au lait cru C'est d'ailleurs pour ça que leur consommation est déconseillée aux femmes enceintes En revanche, la listeria résiste très bien au froid et continue de se multiplier à 4 degrés Celsius c'est-à-dire la température de votre frigo Y conserver longtemps un aliment cru ou ayant été exposé à l'air après cuisson n'est donc pas une bonne idée, sauf si vous le réchauffez avant de le manger Dans le pire des cas, l'hystéria peut donc atteindre notre cerveau, ou un fœtus, après être entré dans notre corps via l'alimentation Or notre organisme est cloisonné par un certain nombre de barrières qui empêchent normalement le passage des agents infectieux La barrière intestinale sépare le contenu de l'intestin du reste de l'organisme la barrière hémato isole le cerveau et la barrière placentaire protège le fœtus. Les Listeria sont en fait de petits passe-murailles capables de traverser ces trois barrières. Mais comment Ces bactéries se déplacent dans la cellule et peuvent atteindre une vitesse de 15 micromètres par minute. Le moyen de locomotion le plus fréquent chez les bactéries est le flagelle, un filament qu'elles agitent et qui leur permet d'avancer un peu comme une hélice sur un bateau. Mais les flagelles des Listeria sont inefficaces à 37 degrés, la température de notre organisme Il se trouve que les Listeria ont développé un autre moyen de locomotion en détournant une protéine cellulaire dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur les muscles L'actine Derrière chaque Listeria en mouvement, on voit une traînée noire qui est une sorte de jetpack microscopique constitué d'actine Les biologistes, un peu plus poétiques, parlent de « comète d'actine » Lactine fait partie de ce qu'on appelle le cytosquelette c'est-à-dire littéralement le squelette cellulaire Tout comme nos os structurent notre organisme et l'empêchent de s'effondrer le cytosquelette module la structure de nos cellules En plus de ce rôle de maintien structurel lactine est impliquée dans plusieurs mouvements cellulaires ou intracellulaires dont la contraction de nos muscles On trouve de lactine sous deux formes dans nos cellules soit comme protéines isolées, soit comme protéines assemblées en filaments les listeria sont capables d'induire la formation de petits filaments d'actine à partir de protéines isolées C'est ce qui forme la comète visible au microscope Comme cette noisette et ses billes magnétiques, l'assemblage de l'actine produit une force capable de faire avancer les listeria Mais cela va plus loin Si vous regardez en détail, vous verrez que plusieurs listeria se propulsent carrément en dehors de la cellule infectée puis y re-rentrent si le système immunitaire ne les stoppe pas avant qu'elles n'entrent à l'intérieur de nos cellules intestinales, elles font exactement la même chose. Les listeria détournent l'actine, un composant de nos cellules, pour avancer mais aussi pour se projeter au travers des barrières qui cloisonnent et protègent notre organisme. En fait, on est des petits joueurs avec nos jetpacks Je profite de cette fin de vidéo pour adresser un message à tous les amateurs de biologie tout compris. D'après le nombre d'abonnés sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment merci beaucoup, c'est super encourageant Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de les partager Pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'habiter dans le Nord, on se retrouve ce dimanche 7 février à 14h à villeneuve d'Ascq pour une conférence sur la médiation scientifique avec plein de super vidéastes A très bientôt